Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la peinture du Sherman Donc on avait réalisé, on s'était arrêté à la réalisation de la, euh, du, du zénital, Donc j'avais essayé de vous expliquer au mieux euh, sur la vidéo précédente Comment réaliser la, la peinture zénithale. Donc maintenant, la prochaine étape, bah, ça va être tout simplement de passer à la couleur de base Donc moi je fais ça en deux, trois étapes avant de passer au vieillissement, euh, donc euh, pose des décalques, etc. etc. Donc j'avais commencé, donc on voit le dessous, j'avais commencé à, à peindre un petit peu le dessous, donc avec la, la couleur de base. Donc on voit bien à travers, en fait, euh, par exemple j'avais mis, euh, c'était un peu plus clair entre les roues là, entre les passages de roues. Donc on voit bien euh, euh, les, les reliefs en fait euh, de la peinture de base, selon comment vous chargez en fait. Euh, donc là je vais essayer de vous expliquer tout ça dans, dans cette vidéo que j'y suis je tenais aussi à, à vous montrer rapidement où j'en étais au niveau de la, de la peinture des, des figurines donc voilà j'ai commencé les visages donc ça fait partie de la, de la maquette puisque de toute façon ils seront intégrés dans le sherman donc ça c'est le set de figurines tant crew us de chez tamia je me suis bien amusé là aussi toujours au 1.35 hein. voilà c'était juste pour vous montrer rapidement et donc maintenant on va passer à la peinture de base donc pour la peinture de base, on va partir sur de l'olive drape de chez Tamia, donc XF62. Et on va venir diluer ça avec du Tamia Acrylic Paint X20A Tinner. Donc je vais essayer de vous aider pour les doses. Donc pour sa petite pipette. Et en fait... Moi, ma référence, bien souvent, c'est le fond de la de la petite cuve de la, du godet, en fait. Ça, vous voyez, ça fait euh, un petit trait. Donc, je le remplis jusque là. Généralement, ça me sert de, de guide. Donc, bon, pourquoi pas hein Au mieux de faire du goutte à goutte. Donc, je le remplis. Vous allez voir, tac, tac, tac. Voilà. Donc, là, il y en a un petit peu trop. Ah non, là, il y avait une bulle d'air, mais voilà. Vous voyez, j'arrive pile poil au au trait, on va dire. Donc, ça, c'est une référence que j'utilise. C'est par exemple, hein après vous pouvez très bien faire du goutte à goutte, parce que les doses, c'est compliqué en fait d'expliquer euh, un dosage donc on va rajouter maintenant le xf 62 alors moi j'utilise un petit cure-dent en fait pour le faire couler ça évite de prendre une pipette dans la peinture parce que je trouve que mettre une pipette dans les potamias, ça prend trop de peinture on en met sur le côté c'est du gâchis donc je préfère directement je colle euh, en fait un petit cure-dent et je le fais couler le long du cure-dent en fait voilà donc les doses là c'est compliqué là je, je peux pas trop vous dire je vais je vais remuer puis si ça me va on partira comme ça donc, vu que j'ai mis un peu trop de peinture je peux peut-être ajouter deux gouttes on homogénise bien la peinture on remue bien et après c'est parti on va commencer à peindre donc c'est parti un petit essai à côté donc là c'est exactement le même principe que la, la couleur de base primeur noire c'est à dire qu'on va venir recouvrir la maquette intégralement sauf que c'est à vous de jauger euh, la quantité de peinture que vous allez mettre donc en gros je m'explique, là je commence à recouvrir par le dessus par exemple si je vois que c'est trop blanc encore rien ne rien en m'empêche de, de continuer à insister à, à mettre plus de peinture pour atténuer le blanc donc c'est vraiment vous en faites vraiment ce que vous voulez en gros. donc c'est ça l'avantage d'avoir une, une zénithale en dessous c'est pour éviter après de refaire euh, soit euh, par exemple un un, un, un éclairci ou un, un autre éclairci euh, par-dessus la peinture de, de base. Donc je vais continuer à appliquer la peinture jusqu'à temps que ça me, ça me convienne, en fait, tout simplement. Voilà, donc là j'ai fini d'appliquer ma, ma couleur de base partout. Donc euh, vous faites idem pour, la, pour le châssis, etc. Donc là j'ai mon rendu qui est plutôt satisfait pour moi. Donc il faut savoir que pour certaines personnes ça va paraître très très clair. Alors je travaille, on travaille souvent avec une lampe blanche et pas jaune. Donc pour avoir vraiment un, un, le réel rendu. Donc c'est sûr que ça fait, euh, ça fait très très vert clair. Après il ne faut pas oublier que par la suite il va y avoir donc un, un petit peu de vernis, il euh, va y avoir les vieillissements, etc. Donc ça va vraiment assombrir et faire un rendu final euh, un peu plus foncé. Tout ce qui sera jus, watch et tout, par la suite je vais, je vais vous montrer, je ferai une vidéo sur les vieillissements, ça, ça, ça assombrit vachement les, euh, le, le char et les peintures. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour ne pas se faire avoir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit éclairci, donc ça vous n'êtes pas obligé, à l'arrière vous pourrez très bien dire, bah là je m'arrête là, euh, je mets un coup de vernis, les décals, le vieillissement et tout ça, mais on peut faire euh, donc un mélange, un éclairci avec notre, euh, notre leaf drap et j'utilise du XF15 pour faire un dernier éclairci, donc là ça va se travailler au pinceau et on va éclaircir euh, en fait le dessus des poignets et quelques endroits les écrous et c'est vraiment très léger et vous n'êtes pas obligé de le faire moi je le fais parce que ça fait euh, ça fait un gros éclairci au début mais quand on va atténuer après avec les vieillissements je vous dis ça va ça va rendre un, un rendu encore un peu plus profond après vous savez les goûts les couleurs euh, chacun fait différemment donc moi c'est pour donner euh, un côté peut-être un peu plus chaleureux à, à, à mon char mais encore une fois les couleurs et tout ça je vous dis c'est c'est très ouvert comme sujet donc il y en a ils seront pas d'accord il y en a donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut hein, c'est aussi ça la, la maquette donc voilà je vais, je vais vous montrer donc rapidement ce qu'on peut ce qu'on peut éclaircir donc là je travaille sur la palette humide donc là au pinceau donc très très dilué parce que si on on pousse trop les contraintes, bah ça, ça ira pas. Là, je les ai poussés peut-être un, un peu trop à mon goût, mais bon, je m'arrangerai après pour, pour le vieillissement et, et les jus, tout ça, pour, pour approfondir tout ça. Donc voilà, sans trop insister, juste un petit peu. On peut continuer encore sur le dessus des trappes. Pour les chenilles, on va mettre un petit coup d'après-noir primeur de Chevalero. Donc on, je ne les ai pas oubliés, hein, les chenilles. Les vieillissements et les usures, tout ça, les pigments, ça sera directement sur le véhicule. Donc un petit coup d'après et on va remonter tout ça. Voilà les chenilles remontées. Donc j'ai remonté les chenilles, j'ai mis la petite pelle, la petite hache, tout ce qui va bien. Donc j'ai peint séparément la, la, la pelle et la hache, tout ça. Donc je les mets au dernier moment. Donc voilà, on a vraiment une couleur de base donc rien n'est fini pour le moment il y a les autres étapes mais voilà on va dire que pour le moment moi je suis satisfait je peux passer à l'étape suivante en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude un petit like, des petits commentaires qui font toujours plaisir et on se retrouve pour la suite de ce petit Sherman M4A3 salut les amis